Je, ré je récapitule. On sait que RW9 est un astromec qui a des informations importantes, qui s'est fait enlever il y a 20 heures de ça. Euh, feu euh, J9B8 euh, nous l'a dit, euh, <rire> okay. il, est, il est out. Doba, c'est le mec qui lui a, Doba, voilà. qui lui a enfin, déboîté les, la gueule. Les mecs, euh, les mecs qui l'ont déboîté okay. ont pour Doba. Donc Doba. Donc si on entend le mot Doba euh, chez Regenks, euh, on titille. Ok, next. On rentre. On rentre dans la cantina ouais. oh. Et, Il faut pas négliger euh, les informations, parce que c'est quoi C'est les données d'astrogation qu'il a dit mm. Ça, ça peut valoir pas mal de pognon, parce qu'on est à côté de la gueule. Ah, tu vois ce que je veux dire Parce qu'on est euh, sur un astropore... Bah c'est peut-être ça, c'est peut-être autre okay. chose. Mais... Et une carte au trésor. Bah, par exemple, ça pourrait être cool Ouais, ça serait bien ça. Ça pourrait être cool. Moi je sais pas. Ok. Eh ben Avant de rentrer dans la cantina, ah, merde. on va faire quelque chose. Bon. L'introduction ouais. du scénario s'est faite. où On n'a pas tiré euh, le dé de force, les gars. Vous allez chacun tirer un dé de force, et en fonction du résultat, vous allez avoir des points de destin ou des points de côté obscur. Et là, je vais rire. Qu'est-ce qu'il <rire> fait des blancs. C'est <rire> mieux. La fois qu'on le joue, ça fait que des deux noirs à chaque fois. Tu veux commencer Chacun le fait Oui, chacun le fait. Ouais, Donc je, peux, je suis obligé de le faire. Oui. Ah oui. Ah, mais je veux dire, si je le fais et que je fais mal, euh... <rire> t'en voudras pas. <rire> Euh, on va te marrer, mais on t'en voudra ça de... Mais ah, j'étais obligé de le faire. Ouais. Reste assis, parce que là, du coup... Je vais veux voir, voir je vais voir. C'est pas grave si on me voit, ça, Tu vas te marrer, quoi ouais. Salaud. Ils vont ouais. voir mon visage se décomposer. Espèce de salaud. Non, ils vont voir le mien. On ouais. voit qu'on ouais. voit vos tronches. Donc, si je lance des petits trucs blancs comme ça, c'est bien. C'est bien. Et puis si je lance des petits trucs noirs comme ça, c'est pas bien. C'est bien pour moi. C'est mal. Alors, vas-y. Allez, c'est parti. C'est moi le bien, le mal. Ça commence bien. Deux points de destin. Ça commence bien. Moi, j'ai dit... Moi, je vais lancer de loin. Tu lances de loin. Non, non, non. Il essaie de lancer là, si peu. Ah bah voilà. Un point du côté obscur. Tu sais ce que tu veux. T'es bien, hein. Yeah. Donc voilà, pour la partie, les gars, on va jouer avec Sainte trop point de destin. Allez, top là yeah Donc un point du côté obscur pour le moment. <rire> toi, non. Ok La porte de la cantina ouais. s'ouvre. Ouais. Très bien. Non, mais c'est important, faut dire, attends, on peut expliquer un petit peu, parce qu'il y a peut-être des gens qui regardent, euh, qui, qui regardent ouais, cette vidéo et qui ne savent pas nécessairement. C'est-à-dire que là, en fait, on a lancé, euh, on, a lancé on, on, va, on va obtenir... Euh, Enfin, je vais, je vais, euh, je vais montrer. Ça me paraît important quand même. Ouais, enfin, Vas-y, hein? je te prie. On, ouais. on a donc on a fait ce lancer de force entre guillemets. C'est hein? ça. La force est partout. La ça nous a partout. rapporté des petits jetons. Des points de, destin. Des, points de destin. des points de destin qui sont blancs. Et puis comme Kevin est un crevard, <rire> il a, il a eu toujours un il point. A euh, du côté euh, euh, du côté obscur. Comment ça marche À quoi ça sert donc des donc. Ça, les, vous les joueurs, vous pouvez utiliser vos points de destin quand vous l'entendez dans la partie en me disant j'utilise un point de destin et avec ça, vous pouvez modifier, modifier des choses. Vous okay. pouvez améliorer un dé, par exemple, transformer un dé vert en dé jaune. Mm -hmm. Dire sur ce jet là, mm -hmm. bah, j'ai pas, j'ai deux dés verts, bah, j maintenant j'ai un dé vert, un dé jaune. Mm -hmm. D'accord Quand vous utilisez un point de destin, vous le retournez sur l'autre face ça devient un point du côté obscur et les points du côté obscur sont utilisés par le maître de jeu pour dire, moi je peux créer de l'adversité avec vous je peux améliorer les dés de mes PNJ ou vous créer des situations embarrassantes d'accord, et quand toi tu consommes ton point il redevient blanc pour nous il redevient blanc pour vous c'est un jeu entre nous Okay. On va se repasser Donc, euh, es quand même les, les clés du destin. T'es presque un peu à poil, quand même. Là, là pour le moment, euh, le, le, la force est en faveur des héros. En même temps, il ne faut pas qu'on s'enflamme en disant « Ouais, c'est fait, on en a quatre !» Parce que si on les bouffe, après, les quatre, ils sont à toi. Les quatre deviennent... Euh, ok, petits très petits. bien. Donc, on rentre ah. euh, chez euh, Reece Jenks. Jenks. Vous... vous rentrez dans une cantina particulièrement vaste. Oh. Vous descendez quelques... quelques marches. Et là, vous rentrez dans, dans une énorme pièce... Euh, contenant euh, de nombreux tables des alcôves sur les côtés où les gens peuvent euh, se retrouver dans des endroits un petit peu plus privatifs mmh, bien naturellement cool. un énorme bar circulaire euh, au milieu euh, je vais finir ma vie comme ça derrière lequel, derrière lequel se trouve un, un, un, un, un très vieil humain euh, affable, très souriant qui s'occupe qui de sa clientèle euh, accompagné d'un droïde protocolaire euh, à côté de lui vous voyez d'ailleurs plusieurs droïdes dans la cantina, ce qui est assez rare. C'est une cantina visiblement où les droïdes sont acceptés. Et il a pas oh. Aucun problème. Oh, je me casse. <rire> la, popula la population est relativement dense. Est ouais. Au fond, vous voyez une scène sur laquelle se, pro se produisent euh, quelques, quelques artistes. Et donc, il y a une très bonne musique, euh, une ambiance jazz euh, qui, euh, qui règne dans les lieux. Et il y a un étage ouvert sur la pièce principale. Ou pareil, se retrouvent des petits salons privés. Euh, de de là-haut, par exemple, la première chose que vous voyez, c'est un couple de Twilec qui ont l'air d'être de, de, de, de, rentrés dans un jeu de séduction en, en, en dégustant des, des boissons. Ça sent hein. les zones privées, quoi. Ouais. ouais. Les vieilles Et Et euh, bon. Voilà. <rire> vous rentrez dans cette ambiance. Ok. Que voyez-vous d'autre, à part l'activité d'une cantina bien fréquentée euh, Sur le côté, il y a un holo-écran. Du, sur lequel tourne la face d'un aqual. Vous voyez le visage d'un aqual, euh, visage euh, pas très sympathique. Un vieil aqual qui a comme des favoris blancs oui. sur les côtés et euh, un visage très marqué. Et son visage tourne avec. Euh, ah, il est recherché quoi. Avec justement un avis de recherche. C'est curieux. C'est qu quoi, des... t'as dit un, un quoi Un aqual. Un aqual C'est curieux. curieux de voir un aqual, sur... enfin le visage ouais, d'un aqual sur un environnement qui sec. Ouais. Et, dessous, apparaît euh, Recherché par l'Empire. Bodin Doba. Ah! T'es perspicace, toi, hein? Donc... 10 000 crédits. Oh, vache. Et nous, c'est combien non. de prix, maintenant? <rire> <rire> 3 <Pas> autant. <rire> c'est ça, un aqual? C'est exactement ça, un aqual. Okay. C'est dégueulasse. Euh, ouais, enfin, moi, enfin, euh, si je fais un seul genre, pas sympa, quoi. Ouais. Ça vous. Alors, la question c'est. Euh, euh, ah, il oui, y a son nom Il y a son nom Bodin Doba. Bodin Doba. Bodin Doba. Mm. Doba. Voilà. Ok. Mais, mais. Hasard. Ok. Possible. Alors, moi, le fait qu'il soit recherché, je verrai. Oh, c'est une prime. Je suis un chasseur de prime. Ah Mais ah on va travailler <rire> par l'Empire. <rire> lui, il <rire> est content. <rire> ah, <là>, c'est recherché <rire> par l'Empire, Ouais. ouais. Quand vous rentrez, ça ne me, me pose pas de problème du moment que ça nous permet d'intégrer l'Empire. Vous attirez l'attention. Une raison ou une autre. Quand vous entrez dans la, dans la cantina, vous attirez quand même l'attention. Les gens euh, se retournent, les conversations s'arrêtent. Bon, rien de grave. Hein. Euh, Qu'est-ce qu Pas voit? des habitués, quoi. À vous, non. Vous êtes des étrangers, c'est évident. Euh, beaucoup d'humains. Euh, vous voyez un taille d'Arien qui volette autour du, du comptoir. Euh, vous voyez euh, des Twilags. Vous voyez des Duros. Des deux tête bleue, euh, grand front, vous voyez, euh, des, euh, des Vanoriens, vrai, avec des têtes de diable, avec des cornes, mm -hmm. des droïdes de service et euh, voilà, des tables. Suffisamment de tables pour vous si, si vous en avez besoin. Bonjour, peuple de Formos <rire> ah, ouais, <carrément. rire> Je ah oui, carrément J'aime me donner Il aime bien se donner en spectacle. Fais-moi un jet de charme, tiens, pour voir euh, ce que ça donne, ça. Alors, charme, euh, quelle difficulté Difficulté 3. C'est pas des lapins de ces semaines. Non. Pas très attaché à ton charme. Bon. Euh... Ils sont sous charme. J'ai juste un avantage. Un avantage. J'ai fait deux échecs, deux réussites. Je ne balance pas des carrines dans la gueule. Tu... Bon, de toute façon, tout le monde avait l'attention sur vous quand vous êtes rentré. Tu vois apparaître deux, trois sourires et après avoir fait ça, oh, ils retournent dans leur conversation. Attends, je n'ai pas fini. Ah, ah, ah oui. Euh, bonjour, <rire> peuple <rire> de France. Je me casse. <rire> je nous avons soif et nous cherchons du travail. Si vous nous cherchez, nous sommes. Carrément, C'est genre nous, on baisse la tête. Euh... <rire> tu veux lui du... vous vous le... Le Voyez le barman qui vous regarde passer en faisant. Euh... Moi, j'ai fait. <rire> Bienvenue dans mon établissement, prenez place. C'est un humain Oui. Yes. On on va... humain sympathique. On va s'installer quelque part pour boire un coup Ça bah, <rire> Vous cherchez quel type de table À l'écart, au milieu hein, de l'activité, euh... poste du comptoir, au comptoir euh, euh, Sécurisé. Euh, dans Alors, sécurisé, c'est-à-dire plutôt en angle, moi, je dirais. Avec rien dans le dos, tu vois, mais avec une vue assez large sur la zone et pas trop loin de la porte non plus. Ok. quand <rire> même avec Ah le... les gars, un ah Ils <rire> vont passions. attaquer. Ils euh, vont attaquer. Moi, ouais, vous trouvez une une, une table. non mais c'est la base. Si tu veux, on est quand même Vous des trouvez mecs une table ronde dans euh, voilà, une sur le côté, ouais. sur le côté gauche en rentrant, il y a une table ronde qui est libre. Okay. Et il y a le le droïde protocolaire qui était à côté du tenancier qui s'approche de vous. Mes services sont à votre disposition c'est nécessaire. Ouais, moi, je commande un truc à boire de fort. Salutations, droïdes. Tu... tu veux quoi boire, quoi <rire> Un truc euh... Un jeu de chaussettes pour ouais. monsieur. <rire> un café, Voilà. Moi, je lui... Ouais, je lui commande un truc fort. Hein. Ouais. Un truc fort hein Une bouteille de whisky euh, corallique mmh. Du lait bleu. <rire> <rire> non. Ouais, non, ouais, un truc quoi, parce qu'il ouais, un truc histoire de, euh, voilà. C'est ma semaine végétarienne. Est-ce que, est-ce que on a, euh, comment dire, euh, identifié euh, des protagonistes quoi, enfin des, est-ce qu'on a identifié dans cette espèce de, ouais, ouais toi, tu as compris, des gens euh, qui sortiraient se met... du lot. Ouais, est-ce qu'on a identifié dans cet univers là une table où il y aurait euh, vraiment quelqu'un. Euh, euh, un, un, un boss de pègre, fin des Est trucs. Est-ce que ta connaissance de la pègre, donc un, un truc qui s'identifie quoi. Alors moi en connaissance euh, des compétences, euh, de euh, bordure bordure extérieure euh, de non plutôt, j'ai juste guerre. Vrai <rire> ouais. ouais écoute, euh, toi, euh... xénologie non, pas euh, plus non. que ça, pègre noix. Ta pègre. Mon non mais je, je, je, je, je, ouais, je suis blanc quoi. J'ai deux deux des verts quoi à chaque fois. Toi tout le monde semble louche. Ouais, moi, je suis... Voilà, ouais, tout le monde te le ouais. Ouais, ouais. ouais, déjà, on est là, là, maintenant. Il y en, en... a, il y en <rire> a. On est dans une top petite à Non, hein. non, vous, ouais. êtes, vous êtes à votre Il y, y, y, euh, y a éventuellement Kevin euh, qui a un, un petit jaune euh, euh, en, en, en, en, en, en xénologie. En xénologie. Ouais, bah, tu vas pas faire des recherches sur les extraterrestres, tu les as bien identifiés. <rire> ouais, voilà. <rire> vous avez <rire> les écailles bleues <rire> Vous êtes originaire de Je demande, on c'est qui le machin, le maître, là, qui est recherché Pourquoi il est recherché à 10 000 crédits par l'Empire Ah. Euh... Sujet suivant Non. Non, non évitez d'évoquer euh, le grand patron ici. Qu'est-ce que vous, vous, non, décidez pas, là, avec, euh, vous décidez dîner avec Vous décidez dîner avec Alors attends, boissons. Il est patron de la boîte. C'est ce qu'il a dit. Et à mm -hmm. l'entrée de son bar, il se met en hologramme recherché <rire> à 10 000 crédits il, il a de des de coronesses, les gars. C'est ce qu'il veut dire le crédit. Le, le est est ce que, qu ils que ils vous décidez dîner euh, avec vos boissons On va boire. On va boire, je pense. Très bien. Est-ce qu'on demande d'avoir le patron non, je vais la jouer plus subtil. Je vais aller voir le barman. <rire> qui va aller voir <rire> son droïde. Qui va aller voir son patron. Prenons un peu de bon temps au moins. Ouais, on va prendre un peu de temps. On vous, vous installe, ouais. okay. on vous apporte vos consommations. Ok. Jusque là, tout va bien, l'activité... La musique est sympa. Euh, ça fait bien de boire un coup. Et puis, il n'y se... a pas de grabuge. Hein. Tout se passe bien. Il ouais, y, y a des tronches patibulaires selon les goûts. Hein, mais... mais tout se passe bien. Bon, bon enfant. L'idée, c'est de regarder un peu, on va passer quelques temps ici, et de regarder un peu s'il y a euh, des va-et-vient entre personnes, voir s'il y a des gens euh, qui, qui échangeraient des informations, ou quelqu'un qui viendrait récupérer, euh, quelqu'un qui serait posé là, et qui aurait plusieurs personnes qui viendraient le voir, tout ça. Donc, pour aller un peu plus loin de ce que disaient euh, mes collègues, ouais. voir les gens d'importance un peu. En plus cas, En fais moi moins de Vigilance. Vigilance. Quelle difficulté mmh. Difficulté une. Et donc, il a beaucoup de droïdes euh... Non, pas beaucoup. Enfin... Il, y ouais. il y en a. Mais essentiellement des droïdes de service. Hein Ou les droïdes appartenant à des gens, visiblement, qui sont à côté. J'ai fait un triomphe. Tu as fait un triomphe Bon, tu vois que le toy euh, a, a une vraie activité, lui. Putain, le toy, Il passe, quoi, quoi. Il passe de, de table en table, il a l'air d'aller vers les gens, d'être sympathique, de discuter. Il, il essaye d'entamer la conversation avec un peu tout le monde. Pas vous encore. D'accord. Bon, il va se pointer, bientôt. Elle te vide à rien La porte de la cantine s'ouvre et vous voyez, euh, vous voyez une euh, Rodiane entrer. Elle euh, a des marches chaloupées, euh, à la silhouette euh, euh, à la silhouette agréable au regard. Très bien. Selon vos aspirations, mais au-delà de, au du fait qu'elle est euh, qu'elle est rhodienne. Donc vous voyez ce que c'est un rodien Grido ouais. voilà. euh, de... Non, c'est Grido. allez Voilà. Toute la chaloupe qu'elle veut dans sa démarche, ouais, <rire> moi, hein, oh, <rire> elle m'excite pas. Elle a une tenue, euh, a une tenue euh, près du corps, euh, pareil, avec une grande écharpe autour du cou, euh, un, un mini blaster à la, à la taille, elle se dirige vers le comptoir. Très bien. Où euh... elle commande un dîner, visiblement. C'est de la. Oh. C'est de la. C'est de, la... de la bombe Ouais, c'est <rire> de la famille. C'est du chasseur de primes, ça, non Ou pas, les rodiens un Alors non, pour nous, ah, bah, Ouais, les un, stéréotypes. Avec un flingue, avec un holster ouais, bon, et tout ça On un peu... C'est des cas connasse. <rire> de plus ou de moins dans ce bar. Ouais. Oh, comment elle est, elle T'aimes pas les autres... Euh... On la féminine. Hein, hein. Je suis bien Je suis qu'au bonheur et amour. <rire> oui, bah, c'est pas parce elle. que quelqu'un rentre dans un bar qu'on va s'intéresser ouais, à elle. Elle, elle prend <rire> la parole, elle dit quelque chose. Ah non, s'installe, et elle commande un dîner. Ah ouais, elle s'installe est... au comptoir et elle commande un dîner. Ok. Pas long, oui. Et l'autre mec, il vient au bout d'un moment. Le... T'as vu Darren Ouais. non, non pour l'instant, non. non, non. non. Alors, il nous évite ou alors il fait vraiment... Euh... Il est occupé. Donc... Il est occupé avec, avec des gens. Euh... Ouais. Euh, pendant que vous sirotez vos boissons, pas longtemps après, cinq minutes après que la Rodiane soit entrée, la porte s'ouvre. Et euh, comme un malaise euh, se crée dans la pièce, alors que rentrent trois gars. Deux humains et un wiki euh, bien bâti. Il y a un humain qui rentre avec des euh, cheveux bruns hirsutes sur le crâne, un visage très dur, une barbe naissante, avec euh, un pistolet euh, un blaster sous l'épaule et un sac à dos sur l'épaule. Il est suivi euh, de deux de ses acolytes. Un autre gars, humain, euh, qu'on pourrait euh, de prime abord euh, qualifier de séduisant pour les gens qui seraient sensibles jusqu'au moment où vous voyez qu'il a une énorme cicatrice qui lui a, qui lui fend la, la bouche comme ça, et les lèvres et euh, il, a un, il a un regard assez arrogant avec euh, un pistolet blaster à chaque cuisse et un wiki, assez classique de toute façon j'ai l'habitude des wikei ils se ressemblent tous, euh, lui avec, euh, avec ses, ses tresses euh, euh, Rattaché en trois énormes tresses, une de chaque côté et une qui pend, et, euh, et un regard vraiment très agressif. Et euh, ce trio euh, rentre euh, sous, euh, sous les regards inquiets de, de la population locale. Mmh. Mmh. L'humain euh, que je vous ai décrit en premier euh, lève la main comme ça vers, euh, vers le tenancier et dit euh, Une bouteille pour nous trois Et il se dirige vers une table, euh, loin espèce de, de manche. Ouais, un peu loin de vous espèce de manche debout une table un peu en hauteur où on peut euh, on peut s'appuyer et, et consommer debout alors Comment? que le je termine juste ouais. alors que l'autre humain euh, avec la, la bouche fendue euh, a tout de suite targeté visiblement la, la rodienne du regard on va dire enfin euh, moi je me mets en état d'alerte ouais overwatch okay. overwatch ok moi je me lève je me lève et je te bouscule mmh, ouais. Je vais euh, me diriger vers le bar, ouais. en marchant lentement, tu sais, pour essayer de jeter un petit coup d'oreille à cette table des trois gaillards pour voir ce qu'ils sont en train de dire. Toi, tu vas être discret. Oui. <rire> Discrètement. Ok. Ça, je rouge. me lève et je vais vers la nana. La, la, la. la rodienne. Mmh. Discrètement aussi, tu t'en approches. Mais non, non, je, je m'en me approche normal. Ouais. Tu peux t'offrir un verre, ma belle Ah, carrément. Ah, carrément. Ouais. Euh, ouais. Écoute, t'arrives par dessus son épaule, elle sursaute. Ouais. Euh... Euh... Ouais. <rire> <rire> je euh... ma chemise. Voilà. Bien aimable, j'ai tout ce qu'il me faut, je vous remercie. Bon, bah écoute. Si au cas où tu changes d'avis, je suis là-bas. Euh, elle regarde ouais. la table que tu montres. Elle voit la... Ou je suis le seul, maintenant. Ouais, voilà, hein. Elle voit la, la bête. <rire> C'était pas ma guerre. <rire> bon, mais euh, écoute... Skari. Ouais, t'inquiète Voilà! Bon, c'est une rodienne, je peux pas te dire qu'elle esquisse un sourire, mais Merci, bonne soirée. Tu vas pas lui proposer un plan <rire> vraiment chelou? <rire> On est dans une cantina toute dégueu, alors. Ah oh. non, est pas dégueu, hein. Ah bon. C'est certainement l'endroit le un plus lé lé de, de, de, Un lézard lé lé avec moins un, moins crapaud, <rire> un <rire> lé non, le truc vraiment dégueulasse. Toi, tu commences à ah, ouais. marcher ouais. autour du bar avec ton, ton verre à la main. On oui. fait la dégaine, justement. Bon, ton verre est vide. Je bah. fais mine d'aller me resservir, Demander un, un verre à nouveau. Ouais. Et euh, je laisse traîner mes oreilles en passant à côté de la, la de table Ok. Au moment où tu arrives et que tu te poses au comptoir en attendant qu'on vaille bien te servir, tu vois le. Tu vois. Tu vois l'humain le, le, à, à la bouche fendue qui dit Bon, allez, il faut que je m'amuse un peu. Et il se dirige vers la rosienne. Okay. Et les deux autres ne parlent pas. Ils se servent de verres. Faire... Ils euh, toisent les gens d'un air un peu supérieur. Sous la table, je, je, je, je, je, je, je sors mon arme. Tu sors ton arme du holster ouais. Grappe... ouais. Tu verras Ouais. Enfin, voilà, toi, je. Ok. Je fais pas. Je me prépare. Ça au shot first. C est, c est... Ces armes sont dans ses de cuisse, tu m'as dit. Ah ouais, il a ostensiblement deux beaux holsters de cuisse euh, avec les armes. Euh... Corin qui a eu des problèmes avec sa mère. <rire> <rire> très bien, bah moi et je. Et très vite, ton attention est captée par le Taille d'Orien qui vient d'apparaître juste à côté de toi. Hey, bonjour. <rire> oh, putain, ah, tu fais très bien, <rire> Taille d'Orien. <rire> on se connaît pas. Mais non, pas non. Hein, et on se chercher, cherchez, vous... Je cherche Je euh, cherche une boisson je ne suis pas serveur, mais si vous avez besoin de moi, je connais tout le monde ici. Très bien. A plus tard. Le barman. Vieux pervers. Carrément, la même chose. Vous Bien sûr, avec plaisir. Avec plaisir. Jette un crédit. Ok. De toute façon, mon chalante. et je reste au bar, pas trop loin normalement de la Rodienne. Ok. Et là, tu vois, vous faites rien de spécial tu rentres la queue entre les jambes. Quand l'humain s'approche de la rodienne, moi je suis encore à côté d'elle ou alors. Non, tu es, ouais, es en train de te barrer. ouais. Enfin, j'ai imaginé que tu retournais à la pas plus insistant. Après, ouais, ouais, ouais, Après l'avoir invité. Raté, euh, même, furieux, ouais. je, je leur fais un petit geste. On euh... va voilà, si vous me Ouais, ouais, je. Oui, oui, non <rire> <rire> Et je vous fais surtout ça, ouais. je vous fais. Ah, mais tu <rire> <te> recommandes <-toi. rire> Ouais. Regarde la rodienne avec l'autre mec, mais non, je, je, je pointe... Mais non, le regarde, vous avez rien compris Comme Lick Allô, j'entends je, je, pas... Je, je, mes, mes doigts sont pointés vers les deux mecs qui restent sur une table. Ah, ouais. monsieur, je euh... fais ça <rire> Ah ouais, d'accord ah, d'accord. Okay. Alors, okay. On, va, on va se... Ok, alors... Moi, je pense... Il a vu le geste aussi Oui, oh, bien sûr vu ouais. <rire> euh... Mais moi, j'arrive <rire> à tout le monde, tout le <rire> monde s'est <'arrêter. rire> Alors, il dit... <rire> euh, ouais, il faut qu'on se, il faut qu'on se, se dispatche les cibles, on va dire, au cas où il y a un. C'est ça. Ok. Ça. <rire> Donc, euh, au niveau distance, c'est toi le plus près de la table où il y a les deux gars. Moi, je. Moi, ouais, t'es à deux mètres. Moi, je me focus sur sur ces deux-là. Moi, j'ai entendu le mec qui disait il faut que je m'amuse. Du coup, je l'ai un peu suivi, je me suis mis au bar, ouais, et je suis à côté de. De la rodienne. Ouais. Enfin, ou, pas loin. Pas loin. Et du mec qui s'approche aussi, tu vois. Donc, moi, bon, ce que je te dis, c'est, ça, je peux peut-être gérer. Et je vous dis, en gros, oh. la table, là, par contre. T'arrives à dire tout ça, avec des gestes tu me En gros, je te dis, gère, fais un truc avec cette table-là, quoi. Ouais, il finit par dire, c'est bon, je gère, je surveille le gars, là. Alors, alors, au niveau obstacle, ligne de vue, euh tout ça bah, Il moi... y a de l'activité dans... Ouais. dans un bar, donc mmh. tu arrives à voir ce qui se passe, mais souvent il y a des gens qui y a, passent. souvent des gens qui passent. Oui, quoi. Souvent, ouais. Alors moi le problème que j'ai, si tu c'est que si je commence à me lever, ça va ça va, ça va ressembler à une putain de triangulation. mais <rire> ça va méchamment réveiller les gens, donc euh... il faut pas qu'ils se lèvent. Tu euh... te démerdes toi. Hein. Enfin, faites ce, ce que vous sentez. Moi, hein. ouais, je me rassois. Ouais. <rire> tu te rassois à notre table. Ouais, ouais. Tu vois qu'ils se font des, des, des gestes obscènes. Oh. <rire> toi, tu te rassois peinard à notre table. <rire> je te <Fais> ça. <rire> Le oh. bar est, est plus proche. Si je me lève et que je vais au bar, je serais mieux. À 3 mètres du bar. Je serais, Non, mais je serais mieux positionné pour euh, m'occuper des deux gars qui sont restés à la table. À toi, t'es loin des deux gars. Ouais. Et si je vais au bar, c'est mieux. Ah, si tu vas au bar, oh, c'est mieux. Ouais. Donc, étant les la... deux, étant donné que lui, il est venu se rasseoir à la table, moi d'un air. Très décontracté et nonchalant. Putain, il se lève. Attends <rire> Déjà, préalablement, hein, j'ai remis les choses en discrétion. Ouais. Et je vais au bar comme si j'allais euh, commander un truc, mais juste histoire de garder un oeil sur les deux gars euh, qui sont à table tout seul. Ok. Il se gratte les, les dents. <rire> je bouffe les deux, les deux ou trois derniers euh, bretzels qu'il y a dans le pot. Il y a l'humain qui arrive à côté de la rodienne. Vas-y, vas pose... la rodienne, Poser un coup <rire> sur la table. Alors, jolie rodienne. Bah, J'écoute. Hein. T'as envie de passer une bonne soirée Je m'appelle Spire. Puis il commence à entamer une, co une conversation un peu lourde. Euh, ouais. voilà, pour ceux qui seraient à côté. Euh, c est, c est... C est pas un monologue, même. Parce ah que... ouais, ouais, la rodienne est super mal à l'aise, visiblement. Et euh... enfin, c'est demande... sa soirée, c'est la deuxième fois qu'elle se fait draguer. Quoi. Ouais, bah. Moi, j'étais cool. <rire> oui, il lui demande comment elle, a... elle s'appelle elle répond Zakuta Zakuta quand oh, bon. oh, même mais il euh, y a un malaise enfin, on voit que la fille est un petit peu, euh, un petit peu embêtée quoi. Enfin, harcelée presque mm -hmm. très bien est-ce qu'on intervient non on n'a aucune raison d'intervenir. Peu... Pendant que t'arrives au bar, justement, il regarde, par il, te voit. il te voit, il te voit, il voit ta manœuvre, en fait. Et il te regarde, mais vraiment dans mais le salaire. moi, il me voit, putain. T'arrives, ah, il... fait... il... t'es, je non, voudrais un verre. Ah merde, il est pas fini. Ah <rire> merde. <rire> <rire> Bref, il, il est produit... dégueulasse. Ah, voilà. Ta gueule, il est <rire> dégueulasse. <rire> Il te regarde d'un air dédaigneux, tu vois. Ouais, bah dédaigne, dédaigne. <rire> ok. Bon, s'il se passe rien, ça continue comme ça. Mais hein. bah, il se passe rien, personne ne dégaine, donc on... <rire> nous, il se passera quelque chose quand Là, il faudra dégainer. Hein. Il est de plus en plus insistant sur la rodienne. Ouais, à... au point que la rodienne commence à être mal à l'aise, elle s'est même levée, elle a dit... Enfin, euh, elle aimerait s'en débarrasser, quoi. Toi, tu, tu, tu l'entends, ça. dit, écoutez, laissez-moi tranquille. Je, je... Et puis lui, il est, Il rentre vraiment dans son périmètre, il, il la touche... Euh... Ah, il est... Ouais, ouais bon. la bulle sociale a explosé, quoi. complet Hé, hey, mec, tu oui. la lâches. Ça y est, il a craqué. <rire> <rire> je vais pas m'emmener dans un bar avec des droïdes. De quoi je me mêle On est en train de faire connaissance. Laisse-moi tranquille. Non, tu la ouais. saoules, ça se voit. <rire> Très bien. Alors maintenant, tu vas aller voir tes potes et tu vas arrêter de casser les couilles à tout le monde, OK il a pété un plomb! Ben. Bah, J'observe autour ce qui se passe. Là, tu vois que le gars il met les, les mains à la ceinture, les deux mains à, à sa ceinture. Arrête ah, tout de suite, tu vas faire une bêtise, petit. Mais tu te prends pour qui pour en parler comme ça ici, toi? Pas pour ton. Tu viens euh, d'arriver, paysan? Insulte <rire> <rire> ah, <je> pas papa. <rire> non, mais tu. <rire> T'es totalement inconscient? Peut-être. Insulte pas mon œuf. <rire> moi, un jeu de coercition. Oh C'était crédible. Trop, trop compliqué. <rire> le mot est trop dur. Oh, je, de... je comprends pas le mot. Trois euh... dévers. Quelle difficulté Un. Quelle difficulté un. Il est Effrayant. Il y a des gens je... partout. Tu crois qu'il est effrayant que est... Ouais, mais l'autre c'est pas. L'autre c'est pas. Attends. La... C'est pas un apprentissage. Mais, mais c'est un... grand. Un... Il en a vu d'autres. C'est hein. grand un bidule comme lui. Mais est il est assis. On hein. a ah, même. <rire> je veux... Enfin, je veux dire quand ça Et il a un gros bide. Un train de chat. Ah oui, il y a un bidavière, le 32 chan. Difficulté 2. Vas-y, mec, tu vas Je ouais. J'utilise hum. pas de point de force, je suis pas. Oh, C'est un Non, là, franchement, je lui fais pas peur. Non. Un échec. Non. et... Ouais. Me... T'as ses potes qui se mettent à rire, derrière. En, en, regardant, en regardant le petit cinéma qui se met en place. Là. Et lui, il te regarde avec un large sourire. Pauvre type. <petit> Occupe-toi de, te, occupe -toi de ton, tes écailles. Qu'est-ce okay. que je fais là euh, La Rodiane elle en profite pour euh, s'écarter de lui en emmenant euh, sa consommation et euh, se rapprocher de ta table, justement. Hey, hey, hey du coup, elle frôle Sao elle frôle, euh, euh, et elle s'approche de toi en disant Merci, merci, merci. Et, le, et il le prend comment lui lui, il regarde, la... il a les deux mains sur les, il a les deux mains sur les hanches justement. Et il regarde la scène. On sent que son visage se crispe terriblement, ainsi que ses yeux. Et euh, il récupère son verre sur la table et il va rejoindre ses potes en vous regardant, toi en particulier. Putain, quest que j'ai fait <rire> es Qu'est-ce pr... es qu que j'ai fait <rire> T'es trop près. J'ai envie de le tenter de lui piquer un flingue. <rire> non, ah non, on dit, non, on on c'est un truc de ouf. <rire> non, mais non mais je mets, je mets une grenade. <rire> non, non, non, non. Non, ah, c'est bon. Eh ouais, ben, bon. Eh ben et euh, ben écoute ah. euh, moi euh, très sincèrement. Ouais. Euh, j'estime enfin je ne lui ai je l'ai pas abordé, je l'ai pas accosté, je l'ai pas regardé. Euh, rien du tout et et il im, me tema Ouais. Bah euh, je, okay. ben, je lui rentre dedans. Tu dis tu quoi Il y a un problème Non mais il s'en se va. Il s'en va en te regardant. Non mais, fait, mais je, je l'écoute pas. Fort, mais, ouais. mais je le dis bien ouais, fort. Mais il t'écoute pas. Il te regarde avec un sourire en coin et il rejoint ouais. ses potes. Eh ben je vais me rapprocher je pense. Ah ça va Ah je vais aller au <rire> bout. Ouais. Ah non, parce parce qu'il Là moi ça commence à me casser les couilles là. Tu histoire de regardé. Ouais. Parce que là, franchement, ça commence à me combien T'as combien de sang-froid, toi? Hein? Moi? Je suis un dingue, moi. <rire> je suis un dingue, moi. Sans je froid, j'ai pas sang-froid. Ça n'existe pas. C'est lui qui a le sang-froid. Sans froid. <rire> sans froid. Un vert, un jaune. Bon, moi, je lui demande de, de s'asseoir. Elle s'assoit, elle s'assoit. Elle dit, je vous remercie de m'avoir sorti de ce mauvais pas. D'ailleurs, si je vous, peux vous payer un verre à vous et à vos amis, ce sera avec plaisir. Bah écoute, voilà. Oh, t'inquiète, Je m'approche de lui. Non, non tire pas, je... tire pas, tire pas, pas, puisque t'as l'air de vouloir laisser aller à tes pulsions. Ouais, euh, je, je vais me laisser, ouais, ouais, non, mais... Sinon, je vais à 800 mètres, je m'installe et je le shoote. <rire> Allez, <rire> c'est bien ouvert, les mecs. Mon test ou pas Non, non, non, il n'y a pas besoin de test. Okay. Tu fais quoi Alors, lui, il, retourne, il rejoint ses petits, il tourne même le dos. Oh, le mec, il s'en bat, les... bat les couilles. Hein. Il s'en bat les couilles. Moi, je dis, il que... Mais Louis Ké te regarde, son pote que. Enfin, il regarde la scène, hein. il est hyper attentif à ce qui se passe. Est-ce qu'ils m'ont associé à eux Ouais. D'accord. Ouais, c'est pas des balles -tringues. Bon, allez. Je fais un geste au Ouais. Oui, mes amis, alors... Euh, ouais, moi, je, je, suis bar, hein. je suis toujours au je suis toujours au Je suis pas ouais. là, moi aussi, du coup, hein, mais bon... Toi, t'es partout? Ah, t'es au bar. je suis il s'approche de toi. mais bah, justement, c'est sa zone. De... Il est retourné à. Ah, moi, à... ouais, je suis assis tranquille avec maintenant. Petit, euh, petit, petit, petit conseil gratuit. Évitez d'énerver Darrow Blunt et euh, ses amis. Darrow Blunt. Peut-être petit conseil gratuit. Évite de nous énerver aussi. Hein. Ah, bah, lui, t'as pas énervé, le toi, il a rien. Le pauvre. Et alors, euh, Darrow Blunt, c'est ce monsieur? C'est euh, euh, le chef. Le chef de. De cette bande. De cette bande. Ils sont trois? Non. Quoi, mais à partir de maintenant, mais tu, vas, gratuit. tu vas gratuer. Tu vas bien boire un verre avec nous. Bon je, bon. je bois euh, tout ce qu'il me faut. Et toi, de rien, c'est quoi C'est un cloac <rire> <rire> Tu sais pas, t'as une xénologie <rire> <rire> Non. Bon. Bah, je m'invite je, je à boire, vous avez soif Non, mais il a, son, il a sa consommation. Ah oui, d'accord, okay. euh, Moi, mon travail, c'est la vente d'informations. Très bien. Ouais. Que voulez-vous savoir Bon, j'aimerais bien savoir un peu où j'ai atterri. Ah, pas en boss. Bienvenue Ah oui. <rire> Certainement dans la meilleure cantina de la région. On me l'a conseillé pour euh, exactement les mêmes raisons que le, ce que vous évoquez. En revanche, j'ai l'impression qu'on s'est encore pas très bien acclimaté à la chose. Oui, il euh, y a des fréquentations euh, un petit peu douteuses parfois. Il faut toujours faire attention où on met les pieds dans ce genre d'endroit. Ou les ailes. Posez des questions sur le lombin. Le... Et il te montre ses pieds. Par contre, le serveur laisser passer un mot qui m'a un peu surpris. Mmh. disons que, d'un geste très discret, je, je pointe de doigt l'hologramme, disons que cette personne serait un peu le patron du coin. Là, tu vois qu'il a un air gêné. À partir de maintenant, ce sera... ce sera payant. Les échanges tarifés, ça me connaît. C'est vrai <rire> C'est comme, que... oh <rire> comme ça que tout fonctionne. Hein bah, bon, Pour 20 crédits, je pourrais facilement euh, vous délivrer des informations. Tu lui tends 20 crédits Ouais. Oh mmh Ma langue, c'est délit. Ah, c'est vrai. Hein. Dites-moi plus. Mais que voulez-vous savoir exactement Baudin Boba. Baudin Boba. Doba. Ouais. La jolie gueule qui apparaît sur le écran. Exactement. Mmh. Quel homme Enfin, quelle quoi <rire> Autrement appelé le grand patron ici. Le grand patron. Il est à la tête. Alors là, il se fait de plus en plus discret. Son ton baisse. Il essaye d'être couvert par la musique, et il n'y a que toi qui peux l'entendre. Oui, il a depuis plusieurs années, il a mis en place tout un cartel de contrebande. C'est un homme qui a réussi à développer un petit empire local. Et et les trois gaillards que vous avez un petit peu énervés travaillent pour lui. D'accord. Ouais. Cette contrebande, euh, a-t-elle une spécificité particulière Je ne pense pas qu'il soit trop regardant sur euh, tout ce qui compte, c'est la nature du contrat et, et ce qu'il peut y gagner. Mais il a réussi à installer, euh, instaurer une, une réputation euh, qui fait craindre euh, beaucoup d'entre nous de... de, de, de de ses actes de rétorsion, si, euh, du nous, coup, souions, si nous nuisions à son. C'est ce qu'on appelle un emploi classique dans mmh. la bordure. Du coup, est, du coup, il est recherché, mais il craint pas un grand chose en restant ici. quand. Nous sommes de simples voyageurs, vous savez. Je ça. vois. Nous cherchons de quoi nous occuper. Je comprends. Comme tout le monde, il faut bien manger. Et vous nous sommes des gens gourmands. Je vois. Il y a les recettes du sarlac partout. <rire> <rire> Je pense qu'il faut pas prêter attention aux... Les agissements d'une personne isolée. Je pense que vous tous à travailler l'un avec l'autre. Est-ce qu'il serait possible euh, d'être mis en relation avec euh, ces personnes oh. pour éventuellement... Je ne rentre pas là-dedans. Nous avons un vaisseau très rapide. Je ne rentre pas là-dedans. Ah, et à qui faut-il... Euh... Bah, Adressez-vous eux si vous souhaitez Darrow Blunt, le chef de cette équipe. Euh... Est-ce que vous pourriez me faire l'honneur de me présenter Non. Merci. Même pas pour. Hein. veux pas tellement être dans le. Quelques crédits Non. Je parle, mais ça ne va pas plus loin. D'accord, ok. ce se au aux préliminaires ici. <rire> Tout dépend à qui vous avez affaire. Mm. Avec vous... ce genre de personnes, vous rentrerez vite dans le dur. <rire> vous, vous êtes un. un freelance. Vous travaillez que pour vous-même. Je travaille pour moi-même. Mm. Mm. Très bien. Nous sommes euh, un peuple d'entrepreneurs, vous comprenez Très bien. Je vous remercie. Merci à vous, j'échangerai. Bah, N'hésitez pas à, à me rappeler si vous avez besoin de conseils euh, régionaux. Si jamais vous entendez parler de quelqu'un qui cherche un équipage pour transporter euh, des marchandises, très bien. Je sens bon bon de vrai. grandes Mais carrières. à qui ai-je l'honneur Puisque les présentations n'ont pas été faites. La, voyageuse. 18. <rire> la 18. <rire> Et je <'ai rire> aucun plan, ce non, vrai. Vrai. <rire> Juste une voyageuse. Très bien, la voyageuse. Bonne soirée. Bon, on se, regroupe, autres on se regroupe autour de la table. On retourne. Ah. T'as fait baisser la pression, toi. Bah, écoute, euh, moi j'essaie de mettre la pression, mais on m'autorise pas à faire quoi que ce soit. Donc, tu euh, <rire> hein, faire ce que tu veux. Tu veux. Que tu ah, veux. Hein. Jusque s'attaquer comme ça. Hein, on... ben Je ben peux alors, lancer on une grenade. est enfin. <rire> <rire> dans une, une grenade, même, les connards. <rire> hey, <rire> attrape celle-là. <rire> du coup, toi, t'as dragué ta copine. Je lui fais, bah ben alors. D'où tu traînes dans des endroits mal famés comme ça euh, En fait, je, je, je suis ici pour, pour mon travail. Euh, ouais. Je travaille pour une entreprise de cartographie et je suis censé établir un atlas local, comme Formos c'est quand même... Euh... Il <rire> faut, faut, faut, faut être protégé. Hein, parce ah, que... je, je, je, oui. Euh, on mes employeurs m'ont envoyé dans un sacré nid de vipères, visiblement. Mais bon, j'essaye je, de rester à l'écart des ennuis. Comprenez-moi bien. Cartographier euh... les environs, oui, oui, oui c'est important parce que euh, depuis quelques années, tout le monde s'est rendu compte que c'était un endroit assez stratégique, donc euh, il est temps d'en de, de, faire un, une cartographie la plus fidèle possible. Cartographie de plus précisément de la place, du secteur du système, du système, le Formos, ses environs, ah. son lien avec l'entrée de la passe et euh, ses accès, du coup, euh... tout ça, tout ça. Est... Vous savez, tout ça mérite toujours d'être mis à jour, agrémenté. Et pour faire ça, tu as décidé quand même de t'équiper d'un pistolet, mais en même temps, tu es toute seule. Oui, les régions ne sont pas sûres. Écoutez, je tombe toujours sur des âmes charitables, fort heureusement. Et ça à quoi le pistolet alors À mon autodéfense, bien sûr. Tu pas fait preuve de beaucoup d'autodéfense sur ce coup-là. aucune raison de dégainer dans un établissement de qualité. Je, je, je ne suis pas une, une tueuse. Était toute seule pour faire cette tâche, là hein. visiblement. Ouais. Alors, si tu fais de la cartographie, peut-être que tu connais aussi un peu le... les endroits, les coutumes locales, les gens importants du coin. Euh, je suis arrivé il y a peu, vous savez. En... Pour l'instant, je ne sais qu'assez qu peu de choses, si ce n'est que visiblement le, le, le visage qui apparaît sur l'holo écran appartient à une personne qui a un peu la mainmise sur la région, mais je ne veux pas en savoir plus. C est, c est Et pas... au niveau de cartographie, euh, des données d'astronavigation, euh, ça serait quelque chose d'intéressant à ah, la région Particulièrement. Particulièrement. C'est bien ce genre de choses euh, qui m'intéresserait. Oui. Quoi, qui vous avez des informations bah, Qui t'intéresserait toi ou qui intéresserait ma euh, compagnie. tout le monde potentiellement bah, À travers ma compagnie, on pourrait mettre un jour euh, les cartes et, euh, et, et vendre des bases de données euh, d'astrogation beaucoup plus fiables. Oui, parce qu Il qu'il y, y a des, ouais. y a ouais. des choses intéressantes dans la, dans la région qui intriguent ou c'est juste une, une, une méconnaissance de la zone Est-ce qu'il y a quelque chose qui est recherché et dont on cherche à identifier la position ou est-ce que c'est juste une volonté de, de, de couvrir une zone inconnue Ah, c'est juste une volonté de couvrir une zone mal connue. Mmh. Mmh. Quelle société euh... <rire> La société Godon. Godon. C'est une société... Et là, on voit le MJ qui, qui est en train d'inventer <rire> un truc. <rire> c'est un truc que j'ai appris avec le temps, c'est vérifier les informations. Mmh. On a dit quelque chose. Ouais. on va aller vérifier quand est-ce qu'elle a atterri. On ah va vérifier ouais. son nom, on va vérifier sa société. Mm -hmm. Voilà. Son numéro de ciré <rire> Tu tombes. <'en rire> ça tu vas pas faire ça tout de suite. Ah, ah non, non. Là, je suis en train de boire un verre. Mais je me méfie extraordinairement des gens qu'on rencontre dans les bars. C'est la petite Zacuta, hein, c'est ça. Hein. Ouais. Moi, je suis en train de faire un tableau de serial killer en fait. <rire> vous n'êtes pas, pas surveillé, enfin vous n'êtes pas aidé par l'empire. L'empire, non. Nous sommes indépendants. Hmm. En même temps, je n'ai pas l'impression qu'il Cela fait. dit, l'Empire est un client potentiel. Si hmm. nous pouvons vendre des cartes mises à jour à l'Empire, on espère que... Enfin, l'Empire a des moyens que peu d'autres ont en ce moment. Et si on peut les vendre, ce sera très bien. Bon. Ça manque de rythme, tout ça. Et, et vous logez où Dans votre vaisseau ou... je... Oui. <rire> ah ben, on va vous raccompagner, peut-être. Ah, la, la soirée est terminée oh, Très bien. <rire> je vous remercie si à la fin, là. on va détruire oui. la cantine, parce qu'avec les trois autres qui commencent à nous embrouiller, ça va mal finir. Quoi. Alors qu'est-ce qu'on fait ces trois autres-là On les approche pour essayer de négocier quelque chose, vu que t'étais bien parti pour Ou oui. alors on se barre avec euh, Zaku... ah. Zakuta euh, ah. Alors ah. que vous parlez, vous voyez que ces trois autres, en, en l'occurrence, se dirigent vers la sortie. Très bien, ben on les laisse partir. C'est trop risqué, en fait. Euh, là, la tension est trop tendue. Moi, je dis, on la raccompagne, là, un de vous. Ou tous les deux vous prenez le droïde et on se retrouve tous dans notre vaisseau. On vérifie le droïde et on vérifie les infos ouais, qu'elle bon. nous a données. Ok. Donc moi je te propose que tu raccompagnes voilà. euh, euh, Zakuta puisque tu voulais te l'affaire. Le 100,06. Je ouais. ah, veux pas le conduire. Trente de avec une, ils sont un une sortez sortez, pas <rire> Parce que si les trois autres leur tombent dessus parce que ils, ils ont mauvaise que <rire> ils de okay, Nana. Moi je vais niquer. Moi. Donc, <rire> tu vas être en capacité de porter le droïde toute seule bah, J'espère. Hein. Il est en capacité de porter le druide toute seule. Qui La de vigueur. Deux. Non. Il juste la tête. Moi. <rire> Justement, tu l'as, tu l'as, tu à l'arracher. Donc je vais m'occuper du druide et tu vas t'occuper de sa ah. sécurité. Ok. Donc quel est le plan Tapette. Mm. Quel Pourquoi est le plan On est rentré tout seul, moi déjà. Donc, Donc je tous dis les deux pas que je on le rentre avec. Il raccom à il raccompagne Zakuta euh, avec son vaisseau. Ah. Je te préviens pas que je le, je le suis discrètement. Ah. Voilà. Il le suit discrètement. L'idée, c'est quand même de corroborer euh, les allégations euh, de la demoiselle. Hein? Ok, oui, je comprends. Moi, seul. Comme tu aimes. Comme j'aime, mais j'ai prouvé euh, ma défaillance de à, euh, à, à, à de nombreuses, euh, nombreuses occasions. Chouette, une occasion d'être défaillant. <rire> je vais récupérer la tôle qu'on a laissée. Euh, qu J'espère qu'elle est encore là. Ah, le druide. Et je on le ramène jouer. à notre vaisseau. Ok. Alors déjà, première question, le droïde est-il toujours là Ah bon, on n'en est pas là. Parce que vous sortez <rire> de la cantina ouais. et euh, vous me faites un jet de vigilance. Je l'attendais. Sachant que tu sors après eux, toi, non Hein pour, pour moi, tu es encore dans la cantina. Non, vous sortez tous les trois en même temps sort. et après chacun va prendre ouais, ça. Voilà, ouais, ouais. Okay. donc faites tous un jet de vigilance. Difficulté 2. Eh oui, il y a ouais, de la a difficulté. De difficulté. Non, mais il ouais, ben y a un triomphe déjà. Alors, trois vrai. échecs, deux réussites et un triomphe. Bah, ça fait zéro. Ça fait zéro. Le triomphe, il passe pas au-dessus d'eux Non. Le triomphe, c'est un triomphe. C'est-à-dire que si tu réussis, ça donne un, un succès. Si et en ré... plus, ça donnera un effet oui. positif comme si tu réussis. Je Ah, pense, ah ouais, non, ouais, ouais, ouais c'est pas dire. ça aujourd'hui. Je suis là. Oh, oh et ben, deux réussites et un triomphe. Deux réussites, Mais un triomphe Trois... Euh, ouais. Trois manus. Et toi Alors, je peux dire simple. Non, difficile. Difficile. Non, moyenne. moyenne. Et bah c'est pas mal. Ça fait une réussite toute simple. Une réussite toute simple. Bon, alors c'est simple parce qu'en fait, euh, euh, Croc sort en discutant avec la Rodienne. Donc il est un peu... Donc il n'est pas, pas concentré sur ce qui peut se passer euh, à l'extérieur. Suivi par Macha. Euh, et toi, toi, la première chose que tu vois, c'est qu'il y a la, la gueule d'amour à, à, à, à, à la à la lèvre fendue qui est appuyée contre un mur, pile en face de la sortie de la, le côté de la place. Il nous attend. Et tu repères que ces acolytes sont euh, sont répartis à d'autres endroits stratégiques de la place pour courir l'entrée. Toi, tu vois le toi, tu vois le, le gars euh, qui est euh, qui... contre un mur, une jambe relevée et la main sur euh, la poignée de son pistolet. Visiblement, ils vous attendent. Donc, évidemment, euh, déjà, Bidem, premièrement, évidemment, évidemment, encore. <rire> je suis <rire> <parti, là. rire> euh, j'abandonne mon plan d'aller chercher le druide, ok ah bon Parce que je <rire> ne veux pas lui donner le sentiment que on a trouvé ce euh, truc là. Ouais. Ok. Et euh, au-dessus de ma tête. S'affiche un point d'exclamation. Oui! Alarme. Oh! <rire> T'avais pas une feuille Ça. blanche avec un stylo? Un je, sors, je sors de mon carton et. Merci. Avec un crayon, stop. Attention, il va, il va dessiner. Ouais, ouais, vas-y, mais je t'écoute, par contre. Je montre ostensiblement. Ouais. Que j'ai vu. ...qui nous avait vu. Voilà. Voilà. Qu'on les voit, ok. <rire> Alors, moi les je leur fais comprendre que j'ai vu qu'ils nous avaient vu qu'ils nous moi, tu, attendaient qu'on... Enfin... Ah ouais. tu, tu, tu, tu, tu, ouais. On court de regard. C'est bien ça. Le cimetière. Ok. morricone le cimetière. Alors, je finis un plan c'est toujours bon, un, un plan, c'est bon un plan. Un, oui. bon, un plan vaut mieux que un bon long discours, un, plan un bon plan vaut mieux que, que voilà. long discours parfois. va mets pas. la main sur le Blaster. Le ah Blaster il... Je dégaine. Non, je dégaine pas, pas encore. Après, euh... as... Surtout que t'as rien vu, toi. Ouais, ouais. <rire> c'est un <rire> scénario <rire> que t'as inventé tout seul ou... ou c'est un vrai scénar qu'on est en train de faire C'est un vrai scénar. un vrai scénar. Mais t'as pas le plan Non. Et il existe le plan ou pas Ouais. D'accord, donc je pourrais surabrimer les plans. Exactement. Et tu peux me donner le nom du serpent Ça sent le roussi. ça sent le roussi. Oh, merde. Mmh, je comprends. Alors, c'est quoi votre vaisseau <rire> Alors, ah, OK, c'est bon escalier, ouais. Ça vous va ouais, ouais, ouais, la sortie de la cantina Ouais, ouais, ouais, ouais. ouais. Ça c'est le grand méchant, ça c'est euh Goldamo. OK. Ça c'est visiblement son chef. Mmh. Et ça c'est le week Ça c'est visiblement son chef. Ouais, C'est pas lui le chef. Parce qu'on vous a montré comme ah, chef bon. l'autre qui avait euh, premier, euh... celui qui avait euh, un peu plus âgé avec euh, les cheveux hirsutes et euh, la tête, euh, le visage buriné. Est on est là. Euh... Mmh. Il y a des amas mmh. de caisses sur la place. Ok. Ok. Ok. C'est okay. clair. Ok. Euh, je veux bien que vous mettiez votre initiale euh, sur le plan pour me dire où vous vous situez maintenant en sortant de la cantina sachant que euh, Croc et part vers la gauche vers l'astroport peut-être je peux pas mettre des dés pour pas symboliser quoi. moi je veux bien être vert bah ben non c'est lui le dézard bah à toi tu as je plus je pas une peau un peu bleue non. non, bleu pourquoi pas Ok, et puis moi, bah, je suis une armure, donc euh, rouge. T'as pas ton armure hein. les... Oui, non, mais on sait que. voilà. Je crois que vous avez tiré les combattises. <rire> un petit et peu par là, ça... lui Tu vas où, toi, euh, ma poule? toi. Oh. Non, moi j'étais plutôt vert. Elle es toujours un peu en mode paniqué ou... Non, non, elle était vachement rassurée d'être de... avec vous. Donc, mais moi, quand elle voit les trois. Elle les euh... voit pas. Elle parle avec toi. Tu... En fait. tu restes, <rire> tu restes sur le, <rire> tu restes sur le... le... le bas des marches, en fait. alors Ok. Ok, ok. Euh... Attends, On va faire ça. On va s'autoriser de faire ça. Bah. Voilà. Bam ben le truc c'est que... Bon, le flingue de poche, c'est pas terrible. On va, on va faire un jet d'initiative. On va faire ça. Cette fois, faut Alors attends, avoir... attends, attends, parce que j'ai pas décidé de où j'allais. Euh, Peut-être je. Vais Toi, t'étais donner... censé aller vers la ruelle de droite, puisque t'es allé chercher le droïde. Ouais. Ici là, ouais. le droïde, droïde, il serait là alors. Ouais, Il est dans cette ruelle là, un peu plus loin, plus enfoncé dans la ruelle. Mais bon, c'est la ruelle du droïde. Donc, ouais, je vais. Toi, tu te dirigeais vers là. Je vais faire ça avec un un un, un champ de vue comme ça. Ça marche. Ok. Ensuite, j'imagine que il y a un, un champ de vue comme ça. Ok. Et puis lui, il a, il a bu ou pas Non. Vu. Et nous, on peut pas faire. C'est pour ça que vous vu. allez tous me faire un jet d'initiative. Un jet de vue comme ça, là. sachant voilà. que <rire> Toto et Pierre vous faites un jet d'initiative de calme, alors que Croc fait un jet... Kevin fait un jet d'initiative de vigilance. Je préfère calme. Deux tours. Deux, mmh. joli. Un deux. 1. Oh, 2 Un point deux. Une réussite euh, de succès. 1.3. Ok. A one. 1.2 1.3 1.3 2 1.2 Il est noté 1.3 1.3 Est-ce que ça, vous non. gardez ouais Est-ce que vous gardez vos initiatives ou les refilez à quelqu'un d'autre Et donc nos adversaires c'est 1.3. Ouais. Donc il y a forcément un de nous euh, qui allons agir après. On a quelle distance de Alors là, vous voyez euh, place tu, la place fait euh, une bonne vingtaine de mètres de... On est plutôt moyenne. Ouais. On est plutôt à portée moyenne. Portée 2. moyenne. D'accord. Alors, je vais prendre l'initiative, ça ne vous, vous dérange pas Je vais shooter. Direct. Ok. Ensuite, 1.3, c'est qui qui va le prendre un pour le Pierre. Ouais, ouais, je, je vais le planquer avec... Pierre agira en 2, en, en même temps que, que les PNJ. Ouais. Et, euh... et à la fin, Croc agira. Elle, elle agit hein, notre alors, Elle va faire quelque chose. Oui. Vous Elle va faire quelque chose. Qu'est-ce que tu fais, machin Est-ce que je peux faire une attaque en courant Est-ce que tu peux faire une attaque Je suis à distance moyenne. Ce que je veux, c'est arriver au contact. Alors, tu vas faire une manœuvre qui va te permettre de réduire ta portée et passer ouais. à portée courte, ouais. et tu pourras faire une action après. Et est-ce que je peux faire une deuxième action de mouvement pour arrêter Rico Tu peux faire une deuxième manœuvre pour le prix de une broutille euh, Non, pour le prix de deux points de stress. Mais je vais faire ça. Je vais latter la gueule. À Comment ce matin. tu fais Est-ce que est-ce que tu cours, tu tires, tu cours Non, je cours, je cours et je droite. Ah, tu tires pas, toi. Toi, tu ah, tu le droit. Ouais. Toi, tu pars du principe que tu vas. Euh, en fait, tu, tu je traverse le... la, la, la. Dès que tu sors, tu vois la menace et tu fonces dessus. Moi, j'ai compris que lui, il avait rien vu. Ouais. Du coup, je veux neutraliser. quelqu'un ce qui que tu se voulais tirer. faire. J'ai compris ce que tu voulais faire. Ok, ouais. vas-y, fais-le. Tu me fais un jet d'athlétisme. Oui. Alors, athlétisme. C'est athlétisme, c'est pas. Euh... T'as c'est la chose que tu fais. C'est un mouvement, deux points de stress, il n'y a pas de, oui, je sais pas de le cabriole cas. ou un truc comme ça. Hein. D'accord. Juste, Juste, ouais, très euh... bien, tu arrives efficace. sur lui. Très bien. Tu traverses, vous la voyez partir comme une balle, c'est vrai, j'ai pas besoin de te faire de jet ouais. d'athlétisme. On est d'accord, tu te prends deux points de stress par contre. Tu arrives, euh, la... tu une montée d'adrénaline. Hein. Ouais. Et je vais faire Pugila. Ok. okay. Et donc, tu attaques le. Euh, ouais. En fait, je peux bloquer euh, pour pas que tu te retrouves à un compte de. Hum. Alors, un vert, deux jaunes. Euh, je dispose de pouvoir. Pour une manœuvre. Ah non, j'ai plus de manœuvre. Non, j'ai plus de manœuvre. Ah bah non, t'en as fait deux. Tu peux maximum faire deux manœuvres dans un, dans un tour. D'accord, j'ai arme en main. Non, c'est Alors... de l'abattement donc c'est au coup de point. C'est au coup de point. J'ai une difficulté Ah bah oui. Alors, au contact... Euh... Ouais, bah écoute... Euh... Pugila. Pugila, au contact, 1 euh... Et... Euh... Je... C'est une partie du jeu que je ne connais pas. Ouais. Est-ce que je peux lui faire genre... Euh... Une, manœuvre... <rire> une manœuvre de d'art martiaux en le prenant et en laissant le foutre par terre en fait. Non. <rire> donc un, tu m'as dit. Ouais. Bah je vais essayer de lui mettre une belle mandale. Ouais. Bah Comme une balle, t'es oh, parti. Il va fait casser. Ah bah tu le retires, le casser. Il va fait un casse est. Bah, ouais, mais cas. Cas. Alors. Un euh, dix Ça fait deux réussites, quatre avantages et je sais pas au corps à corps à partir de combien je te trigger critique. Ouais, bah, ouais, c est c est un critique. Au corps à corps. T'as pas, pas d'arme. J'ai mes points. T'es au point. Mais c'est plus gênant. Hein, c'est une compétence. Ouais sociale. ouais, c'est une compétence. Ouais, mais t'as pas de.. Le... En tout cas. Tu fais combien de dégâts Alors, euh, vigueur, j'ai deux, j'ai fait deux aussi, donc ça fait 4, a priori. 4 de dégâts. Ouais. Moi, j'ai combien Ok. Bon, tu as, la... as traversé la place comme une balle, tu arrives sur lui... Et je saute ah Tu sautes et... Ah tu les balances... Alors qu'en fait, il était surpris, parce qu'il avait d'autres intentions, visiblement. Il ne s'attendait pas à ce que tu lui tombes dessus. Et effectivement, tu lui donnes un coup qu'il qu se prend, et qui le fait reculer contre le mur, mais sans plus le sonner que ça, quoi. Bon, il, en tout cas, il, il, il, il part en arrière. J'ai quatre pions, quatre avantages. Est-ce qu'avec un avantage, je peux réduire mon veux stress quest tu faire avec tes avantages ouais. Réduire mon stress. Ouais, tu peux éliminer. Euh... Ça coûte combien de... Ça coûte un avantage et un... tu peux réduire un point de stress. Ah ok, je vais faire ça. Tu peux en dire deux. Hein. Ouais. Mais est-ce que je peux aussi euh, filer un dé bleu Ça coûte combien un dé bleu euh, Alors pour deux, a... il te reste deux avantages. 3. Tu avais cinq avantages. Quatre. Ah non, tu enlèves qu'un point de stress. Oui. D'accord. Il t'en reste trois avec 3... Trois... Euh, tu peux euh, faire plusieurs choses. Soit tu peux euh, appuyer un personnage allié, vu que tu as traversé la pièce et que tu n'es pas avec eux, ça va être compliqué. Euh, tu peux déclencher euh, une critique. Et bah Voilà, une critique, en plus. Euh, alors attends, est-ce que c'est Ouais, ouais, <rire> ouais, ouais. <rire> tu, peux <dé> <rire> tu peux déclencher. Ouais, Vas-y, tire-moi un descend. On va voir si, ouais. si ça a l'air de. Sachant que j'ai de maîtrisé de des critiques. Euh, pas... Le la... descends le rouge, c'est l'unité. Ah fait ouais, je sais pas, dites-moi. Rouge unité. Rouge. Et donc, Noir Dizel hum. Ouais. Logique. <rire> 14! Ah, c'est pas mal 14! 14 plus 10? Ouais, ça fait 24. 24! Et non, non, c'était 41! Rouge unité! <rire> non, non, c'est ce qu'il oui, oui, ce qu a dit? Oui, oui, c'est ce qu'il a dit. Donc c'est 41 ou 14? C'est 24, 24. 14. 24, ouais. okay. 24. Et bah tu le, tu le déséquilibres. Très bien. Donc il s'est pris ton coup. Ouais. Donc il a tenté d'encaisser. Oh et en plus, là tu vois qu'il qu allait porter la main à euh, son euh, euh, holster. De... Il est complètement il déséquilibré sur le chaîne Il que hein. Et il est Mais pas. À ce moment-là, c'est à nous d'intervenir. Ouais, c'est à, à moi d'intervenir avec Diman. Est-ce que euh, euh, ma cible en vue ici-là ouais. euh, frémit, bouge, met la main. Mais il agit en même temps, en même, en même temps que toi. Donc euh, j'attends de savoir ce que tu fais toi aussi. Moi, je fais un tir de suppression. Tu vas dégainer. Ouais. Donc ta manœuvre, ça va être de dégainer et de tirer au-dessus de sa tête. Pas, non, je tire pas au-dessus de ta tête. Je lui tire dessus. Ah, tu le tires dessus. Mais je, mais je canarde quoi. Ça sent qu'il veut faire la même chose. Il dégaine et. Euh... Ouais, mais je le fais piu, avant piu, lui et je suis piu, tireur d'élite. Piu, piu, piu, piu. Ouais, avec ton fusil de sniper, ce serait pas mal, mais là, Non mais... t'es en combat de rue. D'accord, bah, impressionnement. Je suis quand même tireur d'élite, ouais, bah C'est. Voilà, hein. Il y a un moment. C'est le week-end, hein, Il va falloir euh, qu'il se passe quelque chose. Qui t à faire, toi. Alors, je fais quoi Dis-moi tout. Eh ben, bah, tu fais un jet de. Non, c'est de l'autre côté. Tu utilises quelle arme euh, mon, mon blaster léger, j'ai que ça. Donc blaster léger, c'est quelle compétence Distance, arme légère. Arme légère. Arme légère, ouais. Okay. Donc c'est quand même un vert, deux jaunes. Yes, joli. Alors, difficulté 2, t'as à portée moyenne. Difficulté 2, ouais, j'attendais la difficulté. Ah, portée moyenne 2, pas de surprise. T'as pas de bleu en plus avec tes compétences. Euh... Ben... Non, pas là. Ok. On va les défoncer, mon gars. <rire> On va tellement les broyer en 8. Il, il a le sourire, là Oula, Yes, ah, ça passe oula, oula, oula. Ah, Yes <rire> Donc, tu touches, tu fais un succès et tu auras un désavantage. Contact <rire> Donc, tu fais combien de dégâts Les Je... dégâts de ton arme plus tes succès. Donc, c'est... Un verre de jaune. Non, non, c'est pas ça. Ah, dégâts. dégâts ouais, Dommage, 5. Ouf, 5 plus 1. Un... 6. C'est quoi, ce qui bip tout le temps. Euh, ouais. C'est toi, toi qui bip tout le tout temps. Toi. Non, c'est pas moi. Ah, c'est pas bon. moi. Moi, j'ai pu couper le son. je suis pas ici. Je vais passer dessus. Moi, j'ai coupé, coupé le son aussi. Bon, bizarre. Euh... Donc, 5 dégâts. 5 de dégâts. Plus 1 6. Non. Pourquoi si, parce que ça, regarde. Ça, ça salue. C'est 4, son arme, plus 1, 6. Ah bon. Tant pis. Ok. Bon, il tire en même temps que toi. Hein. Oh! Ah oui! Ah oui! Ah oui! Ah oui! Ah oui! Ah oui! Ah lui, il se prend euh, ton tir de blaster et toi, tu prends un tir de blaster à l'épaule plus un point de stress. J'ai une vie de merde dans Star Wars. <rire> <Et> franchement, <rire> j'ai vraiment une vie de merde. Autant dans Cyberpunk, c okay. je défonçais tout, autant là, j'ai une vie de merde. Là, tu, tu te prends... Il, il arrive à, à, te, à te faire 8 points de dégâts. C'est pas les mêmes blasters. 8 ouais. points de dégâts. Est-ce que tu euh, De ça, tu vas réduire ta vigueur. Ouais. Et euh, une éventuelle armure. Il me semble que t'as pas pris ton armure. Non, une bigger 3. 3. Donc, Donc moins 3. Moins 3. 8-3. Prend 5 points de dégâts. Bah ouais, quand même. Mmh. Bon, moi je serais presque mort. Mais je n'ai pas fait les, euh, les avantages nécessaires pour déclencher un critique. Mais moi je lui ai fait quelque chose à lui. Ah ouais, il s'est pris ah ouais. des points de dégâts. Ouais, Tu l'as touché. Hein. Mais lui, il a perdu combien de points ah, de dégâts Ça, tu sais pas. Ça s'affiche pas au-dessus de la tête. T'as <rire> pas une barre Ouais, t'as pas la barre de vie. Putain, il s'affiche. Le, le troisième larron, le troisième antagoniste... Heureusement que j'ai fait un, un, un commando, hein. parce que j'aurais fait un barman je serais tu mort... Jawa, euh... en vrai. Ouais, je serais <rire> mort depuis 6 euh, depuis mois. Quoi. Le troisième antagoniste dégaine et tire dans votre direction, mais le tir de blaster passe au-dessus de vos têtes. <rire> et le mien <rire> Le mec que j'ai en face de moi. Oh. Ah oui, c'est vrai qu'il a pas agi. Hum. Le mec qui est en face de toi, bah écoute, il est complètement déséquilibré. Il va quand même tenter de, de t'asséner un coup. Très bien. Il va tenter de t'asséner un coup. Tu peux me donner un dé noir parce que grâce à ton coup critique, tu lui, euh, tu lui occasionnes un dé noir. Il est complètement déséquilibré, mais il arrive à te porter un crochet euh, au visage en remontant. Non attends, excuse-moi. Moi, moi je l'esquive. Ça fait quoi Un stress plus un de difficulté. Ça fait... Ah tu me rajoutes un de difficulté. Ouais. Alors, je refais coup, mon jet. Kevin il fait rien. Mais si si. Ouais, mais mais je après, après il a géré en de dernier. En du coup je refais mon jet qui était magnifique. Non, mais Moi j'ai pris. C'est euh, mortel. Ça... Ouais il était magnifique. J'allais défoncer. J'ai pris une initiative la plus. Alors là ça a plus rien à voir. Ah je suis deg. Moi je peux utiliser tes des avantages. Tu peux utiliser Ah bah ouais. Non mais il y a rien. Il arrive juste à te porter un coup au bid maintenant. En fait, juste un petit coup au bide, et euh, ça fait, euh, vu que toi tu de la franque lui, 20, 3 points de dégâts. Je sais pas si euh, t'as moyen d'encaisser ça. J'en prends un. T'en prends un Ok, maintenant, effectivement, il y a tir de blaster en même temps que tout ça se passe au-dessus de vos têtes. <rire> Ce qui fait que euh, Zakuta se jette sur le sol. Qu'est-ce que tu fais bah je, je dégaine. Et je tire sur le troisième larron parce que je pense pas que je peux tirer celui sur celui qui ce t'a tiré dessus euh, ouais. Je ne peux okay. pas tirer sur celui de Toto. Ok. Euh, je vais me stresser pour Macha. Alors, ce, ce, parce serait, que pér corps corps, ce donc, serait périlleux. Ouais. En plus, il y a les caisses entre vous. Euh, parce que le dé bleu, tu peux le déplacer en face de X du milieu. C'est là où se trouve euh, Macho Et Macha, en l'occurrence. Ok, donc moi je vais tirer sur celui à, à l'angle. Ouais, ça marche. Je vais viser tirer. Non, non il donc, a le jeu, je et il tire. Et je vais me stresser pour viser. C'est vrai Ok, deux points de stress. Par contre je lui dis, il sort quand même une chair, euh, à Ah tu parles en plus, plus. C'est une broutille, une broutille. <rire> Faudrait pas se planquer euh, au sol faut plutôt vous planquer derrière un bâtiment euh... ah, Parce que... Tu dis tout ça en, je... en dégainant visant et tirant ah. Ouais ok, vas-y Allez, wow. <rire> Allez, vas ah Allez fais moi ton tir <rire> Fais-moi ton tir voilà. Deux jaunes, un vert Alors je sais pas si t'as vu mais lui il est à l'abri d'un angle donc t'as un bleu parce que tu vises, mais t'as un noir parce que il, est, euh, il a un, un, un semi couvert. Non ça c'est bon. Euh, ouais. T'as pris ton. Mais t'as visé, hein. il a visé. Ouais. Oh, il a un bleu parce qu'il vise, et il a un noir du fait du couvert de l'autre. Excellent. Comment bon, garder pas gros, il y a des enfants qui nous entendent. Ouf. Donc ça fait. Ah ça percute là. Trois. Ça fait 3 réussites. Trois, trois réussites, trois succès. Un un trois succès, un désavantage. Trois succès, un désavantage. Alors, tu fais quoi en dégâts Moi, je fais 7, moi. J'ai un blaster lourd, moi, monsieur. Blaster lourd, 7 plus 3, 10. 10 de dégâts. Oh, oh, oh, oh, ça fait mal. Et tu lui tu, tu tires en plein buffet. Tu tires en plein buffet, mais tu le vois disparaître euh, derrière l'angle, du coup. T'es certain de l'avoir touché. Nous, vos Tout va bien Vous gardez vos rangs d'initiative. Donc, machin agit en prumps. Puis euh, Sao et les gars, et enfin Croc. Qu'est-ce que tu fais, machin T'es au vais... corps à corps avec le gars qui a l'air de vouloir en découdre, sérieusement avec toi. T'as des, des espèces de postures euh, plus offensives et défensives bah, <rire> que... Je retourne non, la moi, carte d'Anakin <rire> Skywalker parce que t'as des talents en position euh... défensive. Non, ça va du pugilat, hein. Moi, je vais prendre une manœuvre pour euh, donc, un stress pour lui mettre moins un en défense. Comment tu fais ça bah, avec le coup précis. Ah, bah voilà, tu vois, tu vois, tu des postures. coup précis. Tu te, tu te mets du stress Ouais. Ensuite, euh, je vais faire deux de stress pour faire une deuxième manœuvre qui est visée. Ouais. Visée, tu vises pas au Tu peux pas viser au ah, corps. là, non Bon. <rire> oh. <rire> J'ai quoi comme autre action qui prend des séjours au corps à corps <rire> Mettre des patates. <rire> bah Je vais lui tapoter la gueule alors. Bah, je sais pas moi, qu'est-ce que tu pourrais faire comme. Mettre... Tu tapotes vachement bien. Comme <rire> visé au corps à corps. Tu peux te déplacer si tu veux pour te mettre dans une position. Ah, dans une... Si, si, si, peux, si, si. Je si, si, t'ai si, si. en fait. dit une bêtise, tu peux avoir posture défensive. Donc euh, ça fait subir un malus aux attaques au corps à corps en échange d'un bonus à la défense au corps à corps. Je, vais pas, je fais ça, posture défensive. Tu te mets dans une posture défensive et en plus tu utilises ton esquive. Ouais, ok, et je vais lui tabasser la gueule quoi. Ouais, quand même. Je fais pas grand chose au corps à corps, mais ça ne Donc c'est un, tu m'as dit en défaut ouais, Un ouais. seul Ouais. Et bah j'ai que des avantages. T'as que des avantages ouais. Mais tu le touches pas. Non. Qu'est-ce que tu peux faire de ces avantages Et bah j'en ai trois. Tu peux encore faire une manœuvre gratuite si tu veux. Non, je vais réduire mon stress au maximum. Tu peux réduire ton stress de 3. Ok. Donc j'ai plus de stress. Et bah c'est tout ce que je peux. Bon bah lui. Euh... Il va, il va essayer d'en découdre avec toi. Donc j'esquive. Cela dit, t'esquives. T'as en... plus un en difficulté. Ouais. Et en plus, t'as euh... une posture défensive. Ouais. on rajoute un dénoir. Je suis intouchable. <rire> Écoute, il, il, il assène un, un crochet qui passe au-dessus de ta tête. Bah, T'es bah, dans ouais. ta posture défensive, ce qui fait que t'esquives super bien. Ça va, qu'est-ce que tu fais À moi, rien. Tu fais plus rien Ah non, mais moi je suis en train de mourir, j'ai Mais non, t'es pas en train de mourir. Il, Il me reste non. combien Il me reste plus que 4 points de vie. Sérieux Tu as pris combien mais bah, 8 6, bah 8 moins ton encaissement. Ouais. Bah parce ouais. Que... Ah, Non, c'était 5. 5, 8 moins 3. Ouais ouais. Tu as pris 5 et tu 14, un truc comme ça en... J'ai 13 en seuil de blessure. Ouais. Tu pas pris 8, 8 tu as pris 5. J'ai pris 5 5 okay. moins 2. Bon, moi je bouge plus, de je... toute façon quand je fais quelque chose, ça rate. Mais tu restes à découvert Bah je sais pas. Je sais pas. dis ce que tu fais Mais toi couvert Ouais je vais me mettre à couvert, ouais, ouais. ouais je vais me mettre pas. à couvert. Tu pars par où Vers les caisses Je suis, ou... je suis un tu commando es... de la mort sniper, je vais me mettre à couvert. Bah ouais, tu pars vers les... Mais tu fais déjà de bien. Donc tu vas vers où là ah, Je vais par là. Tu rentres dans la ruelle Ouais. Mm. Tu veux pas... Non mais je vais, vais rater... Je crois que tu t'es mis trop de points de dégâts. Hein. Non, 5. C'est oh. sont. mets 3. 5. Ah, okay. Non mais l'actuel oui non mais je mets 5, euh, je sais que c'est 5, mais oui en fait tu jusqu'à arriver mmh. à ton seuil ah. c'est ça qu'il faut faire ah ouais, moi je... toi tu je réduis vois, ou tu fais ouais. moins ça marche aussi et arriver à zéro on rigole ah. ok donc toi tu pars en courant dans la dans la, dans la ruelle mmh. ok tu prends deux points de stress d'accord qu il, il fait... <rire> utilise deux manœuvres ah oui et tu veux pas tirer bah non il fait il a dit qu'il voulait rien faire Est-ce qu'il arrive à te tirer dessus Bon, tu te précipites dans la ruelle, t'entends bien sûr un coup de blaster qui passe au-dessus de ta tête, mais sans effet. Et tu Parce que lui, je l'ai touché, mais il arrive encore à tirer et tout. Ah, ouais, il, il a tiré. Ouais, bah, il, est encore, il, est encore, il est encore debout. Ok. À nous. Visiblement, t'as... Il est séché. Alors, il n'est pas séché, il a disparu. Il est séché, quoi. Ouais, tu l'as peut-être séché. Est-ce est est que, que est je guère. vois, le... le troisième qui tire sur Pierre Le week-end, alors tu ouais. vois qu'il est à genoux qui se tient l'épaule et il vit... En fait, tu as vu son, son, son tir de blaster mmh. qui est parti un petit peu n'importe où. Est-ce que je peux lui tirer dessus douche euh, Possible, Non, tu as les amoncellements de caisse entre vous. Tu l'aperçois. Tu la ouais, ah, si, vrai si vrai. tu le vois, tu peux tirer dessus. Enfin, ou sinon, je peux... Ouais, tirer euh, manœuvre, si tu, si, tu, marier, si tu le vois, tu peux tirer dessus. Oui, tu fais une manœuvre et tu peux tirer dessus. Ouais, je, je dis à la... Restez ouais, couché hein. Ah mais elle est comme ça sur le dos. Couchez pas bouger. Elle est en type pause. Elle fait ouais. le reptile. Alors, combien de difficultés euh, Portée moyenne. Toujours Deux. Ouais. Tu peux utiliser ça aussi. Ah là, mais moi. Il <rire> veut plus rien faire. Il est frustré. Euh, je vais plus écrire. Yes. Mais deux réussites, deux réussites, pile poil. Deux réussites, bah ouais. tu le touches. Donc neuf de dégâts. Neuf de fait. dégâts. Tu le sèches. Le mec s'effondre au sol. Mon surnom c'est inspecteur Arrière. Je vous l'ai pas dit, mais. <rire> Nouveau tour. Prochaine oh. mission, je dois être dans le vaisseau, je fais la cuisine. Bon bah non, arrête Il va se les cuisine. cuissons. Ouais. <rire> je vais <veux> augmenter mes <rire> capacités de cuisine. Le... La cuisine, maintenant, tu pourras surveiller Z2. Ouais, c'est ça. Le... Ton assaillant oui. tente de s'enfuir. Moi, je le défonce. Il prend ses jambes à son cou. <rire> ben, je joue avant, déjà. Bon. Mais il ne m'accroche pas, comme ça, on va lui poser des questions. Donc, je vais viser, ça me file un bleu. C'est-à-dire que attends, tu le laisses... Euh... Non, je joue avant non oui, mais les ah gens Oui. Parce que je... Soit il est toujours en face de toi, tu... il n'est plus en position d'attaque. C'est pour ça que tu perçois ah, okay. qu'il va vouloir s'enfuir. T'as giant prumps. Soit tu lui tapes encore dessus, soit tu le laisses partir. Tu laisses passer ton action pour le moment, et euh... après tu pourras tirer. Est-ce que j'ai là-bas dans le dos Oui. oui il faut décider vite. <rire> ouais, ok. C'est foutu de notre gueule, hein. Depuis qu'on est... qu qu le connaît, il se fout de notre gueule. Je peux lui faire en fait... un croche-patte pour le faire tomber au sol Ouais, ah, ça se tente, ça. Ouais. C'est Pugila aussi, ah, je ouais, pense. -accord. Pugilla, ouais, Donc Pugila, peux... ça jambe comme je te dis, son intention de se barrer un des bleus. En plus Ouais. Ok, donc euh, je vais faire ça. Parce qu'il lâche le, le, le combat au corps à corps. Je vais faire une manœuvre. Ouais. Pour euh, viser. Non, tu peux pas viser au corps à corps. Ah oui. Euh, ok. Et je vais faire coup précis, un stress pour lui réduire sa défense. Ok. Je ne sais pas si ça marche la défense dans ce cas-là. Euh... Si, si, aussi. Si. Alors je me prends un, un de stress. Ouais. Et je fais quelle difficulté là-dessus Difficulté 1. Et un des bleus. Hein, et avec un des bleus, ouais. Okay. Je vais te le foutre au sol là, tu vois. C'est incroyable. Et ben, et ben c'est pas mal. Ça fait une réussite et quatre avantages. Une réussite et quatre ouais. avantages. Ton but c'était de faire un croche-patte. C'était de le foutre au sol. Ok. Et le... Tu réussis. Plaquage au sol. Il est au sol. Ok. Et avec les avantages, tu peux le maintenir euh, dans une position où il ne peut pas bouger. Genre je lui prends le. Tu mmh. fais une clé de bras. Je mets une clé de bras au sol. Et. As, et t as, t as ton genou. Euh... Oui, je fais la. Entre la fame... les épaules. La fameuse position. Euh, du coup, je le maintiens. Ouais, tu l'as. Je tu la prends mains. une broutille, je sors mon flingue et je le mets sur. Alors le ça, c'est. Tra... dégainé, c'est pas une broutille, mmh. c'est une manœuvre. C'est si, mais... parce que j'ai arme ah, en main. Oh. Chinois, Mais qu'est-ce qu'il est beau qu J'ai fait mon perso <rire> Et donc je le tiens comme ça avec le, le flingue derrière le. Le, le crâne canon, là. il a le canon sur la nuque. Très bien. Oh, voilà. Derrière le crâne. Ouais. Ok. À toi. Je pense que le combat se termine là. Sachant que lui, non son assaillant, le premier assaillant, a disparu. Visiblement, le wicket est effondré au sol mort. C'était <rire> le -elle, -elle boss quand même, hein ah ouais. Et voilà, moi je vous propose de faire une petite pause maintenant à la fin de ce combat. Et vous allez me dire, on va reprendre sur euh, ce qui se passe euh, Et à l'issue. <rire> pipi, tu veux aller au pipi, pipi, pipi,